aujourd'hui je vous retrouve pour un test qui déchire. Comment faire pousser ses cheveux en une nuit hmm. Vous croyez que c'est possible On va voir. Ben, moi aussi au départ j'étais sceptique par rapport à ça parce que j'ai vu des avis qui disaient oui ça marche, non ça marche pas et Je me suis dit, ben, faut que je teste ma propre idée parce que de toute façon ce sont les produits naturels, donc ça fera pas de mal à mes cheveux et euh... Comment on va procéder là ce sera le soin censé faire pousser les cheveux et ici ce sera un soin quelconque comme ça à la fin on pourra comparer euh, pour voir bah, lequel des deux soins a effectivement fait pousser les cheveux donc on va prendre le mèche derrière et on va voir où est-ce que ça arrive bon j'essaie de démêler parce que si les cheveux sont emmêlés bah, ils ont l'air plus courts. donc je démerde le ouais. doigt. Finalement, j'ai dû prendre ma petite caméra qui a une luminosité un peu pourrie. Euh, voilà, donc on va dire que ça donne jusque là. là. Un peu comme ça. Ouais. Il est où mon crayon hein? Donc on remarque. Voilà. Deuxièmement, je vais faire également une mesure sur des cheveux mouillés. Donc ici, je vais euh, asperger cette mèche de cheveux d'eau et on va la tirer pour voir jusqu'où elle va arriver. J'ai pris un crayon noir pour faire la différence. Donc je tire, voilà. On arrive, voilà. Vous voyez que euh, la mèche de cheveux, à elle toute seule mouillée, a déjà shrinké. Donc il y a une différence entre les deux. Je vais devoir mesurer également cette mèche de cheveux-ci. Pour qu'à la fin on puisse comparer et voir effectivement s'il y a une différence de cheveux, de longueur avec les deux soins. Non, je peux pas. De ce côté, je vais appliquer notre préparation euh, sur euh, mes racines et sur mes longueurs. Et de ce côté, je vais juste appliquer un bain d'huile à l'huile d'olive. On appliquer comme un masque. Hein. De ce côté, je viens d'appliquer mon, mon huile d'olive. Donc, je vais sécuriser. Donc maintenant, je vais attendre une heure de temps et puis je vais rincer le côté à, à l'œuf et ce côté-ci à l'huile d'olive. Je vais le garder jusqu'à demain. Mes cheveux sont très doux, là. très élastiques. Ici, je me suis rendu compte que je n'ai plus d'huile de coco à la maison donc je vais devoir utiliser de l'huile d'olive pour la seconde étape. Normalement dans la recette, c'est l'huile de coco qu'on doit appliquer. Mais comme je n'en ai pas, bah, voilà, je fais avec l'huile d'olive. Et quelque part, c'est pas plus mal parce que ça va nous permettre de savoir euh, si jamais ça marche. Que ce bah, c'est pas que l'huile de coco qui marche, mais toute autre huile, euh, probablement. Voilà, je me suis remise de l'huile d'olive sur la tête. Donc là, je vais attacher le tout avec le film plastique et je vais aller dormir. Voilà, nous sommes le lendemain et j'ai lavé mes cheveux. Euh, bah, ils sont tout doux. J'ai fait un shampoing au shikakai. Donc, c'est logique aussi que mes cheveux soient doux. Parce qu'ils aiment bien le shikakai. Là, mes cheveux sont encore mouillés. Il n'y a aucun produit dessus. Donc, je vais mesurer comme ça et puis on va voir euh, où est-ce que ça en est. Donc, je vais reprendre mes cheveux et on va remesurer. Je démêle bien. Je tire... Je voilà. jusqu'à la dernière mèche et on est quelque part là. On essaye de côté ici. Je vais me coiffer, laisser sécher mes cheveux et demain on va remesurer pour voir ce que ça donne sur les cheveux secs. Voilà, les filles nous sommes deux jours plus tard. Là, j'ai fait des bantounos l'autre jour quand j'ai hydraté mes cheveux. Et ici, je vais donc défaire quelques tresses de l'arrière. Et nous allons à nouveau mesurer pour voir quelle est la longueur sur la cheville sec. Là, la batterie de ma petite caméra est à plat. Donc, je vais devoir utiliser celle-ci. Et je vais juste me lever pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc, on va tirer jusqu'à la dernière mèche. Voilà. Donc celle-là. Et de ce côté, et tac, tac, tac, euh, ça va plus long, on dirait. Là, c'est le côté avec l'olive, pourtant. Je sais plus. Alors, au final, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas <rire> J'avoue que euh, je préfère vous laisser le soin de répondre en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'en fait, euh, si vous voulez mon avis, pour moi, ça ne marche pas. Hein? Bien qu'on ait vu quelques centimètres hein, en plus, pour moi, c'est juste le, le cheveu qui s'est détendu lorsque j'ai fait les soins parce qu'effectivement, le cheveu devient plus élastique quand vous faites des soins. Le côté à l'œuf était plus long que le côté à l'huile d'olive, certainement parce que l'œuf contient des protéines et euh, ça a rendu le cheveu encore plus élastique. Donc pour moi, c'est comme ça que je l'explique. Mais voilà, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette méthode parce que ça me rend folle. Mais, de toute façon... C'est vraiment un bon soin, ça a rendu mes cheveux en tout cas très doux, donc euh, n'hésitez pas à le faire juste pour prendre soin de vos cheveux. Et euh, voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et Snapchat, je suis plus active sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Et euh, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt, bye bye